Qu'est-ce que t'as fait hier? Je suis allé à Shawinigan. À Shawinigan? Non, Shawinigan. C'est quoi ça? C'est une ville où est-ce qu'il y a un restaurant indien et un bar de l'eau. Waouh! Impressionnant ça! Ben, pas tant que ça là. Mais comment un restaurant indien? Ouais, on est allé justement. Avec un masque? Non, non, on était sur la terrasse. Mais il connaissaient la cuisine indienne à Shawinigan. Ben disons qu'il y avait un gros menu, mais on pouvait pas y toucher. Mais là, la serveuse nous a présenté trois plats, leurs meilleurs vendeurs. Bon, mmh. au moins. Ouais, mais l'instant d'après, elle a sorti son menu de la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin, en juillet? Ouais, puis tu sais ce qu'il y avait-tu? Non. Quoi? Ces trois meilleurs vendeurs. C'est ben. ouais. Puis, qu'est-ce que vous avez pris? L'heure spéciale de Saint Valentin. Ah bon? Ouais. C'est chouette, Shawinigan. Je suis allée à Shawinigan. Son menu de la Saint Valentin. Ouais, mais tu sais ce qu'il avait dessus? Ok, très bien. c'est pas bien, papa, là. Bon. très bien.